Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre émission Les Lectures Radar numéro 3 avec notre ami Rouliot. Et donc la suite, jeudi 8 octobre, 2020, et donc euh, stratégie sanitaire et théorie complotiste. Suite, alors j'ai marqué suite et fin, mais visiblement, non, euh, euh, ça va euh, continuer certainement sur notre numéro 4. Et donc je passe l'esquimau à Rouillot pour euh, la poursuite de nos lectures radio. Oui, bonsoir. Ben oui, euh, vu que c'est mondial et que la Terre est ronde, on n'est pas sorti de cette danse du diable. Donc, on en était à rester à... Pourquoi donc faire admettre la nécessité de la vaccination Répétons-le, parce que la réponse immunitaire des personnes survaccinées est toujours déficiente. Autrement dit, les autorités préparent le terrain à la pandémie en abaissant continuellement les défenses immunitaires. Des populations afin qu'elles tombent comme des mouches. Ceux qui survivront pourront alors recevoir le vaccin, l'antidote pouvant réellement contenir la puce électronique. Le mensonge de la médecine pasteurienne permet la diminution exponentielle des défenses immunitaires. En 1985, Lorsque Pasteur, dévoré par l'ambition, inocule un virus de la rage particulièrement virus, virulent à des enfants pour expérimenter le contrepoison et lancer au plus vite le premier vaccin de l'histoire, il a 63 ans. Il est lui-même un homme très malade et fort diminué. Un hémiplégique paralysé du côté gauche depuis. 1868. La rage non atténuée qu'il inocule à des enfants sains est une maladie paralysante. Et voilà 17 ans que Pasteur lui-même souffre d'une infirmité de même nature qui lui interdit toute manip et altère gravement sa capaci ses capacités mentales. Plusieurs enfants mourront suite aux injections expérimentales de ce céréal killer, devenu l'un des héros immortels de son pays, l'un des hommes les plus admirés du monde. Des plaintes seront déposées pour homicide par des pauvres gens sans notoriété ni moyens, mais resteront ignorées de la justice car Pasteur est alors un homme protégé. Son premier vaccin sera fabriqué et diffusé sur la base de deux cas jugés significatifs de deux jeunes garçons robustes qui ont survécu, non pas à la morsure d'un chien, dont on n'a jamais prouvé qu'il était enragé, mais aux injections mortelles du vieux chimiste mégalomane. Très vite, ce vaccin va provoquer une, quatre, une hécatombe et sera retiré du marché, car il n'est pas bon que les vaccinés meurent trop vite après l'inoculation Pasteur devait le pressentir car il a toujours prudemment refusé de s'inoculer quoi que ce soit. Tiré de votre santé hors série 2005. Priorité numéro 2. Derrière la pandémie, la volonté de, recou de recourir au vaccin. Grâce au progrès de la technologie, il est maintenant devenu possible d'aboutir à un véritable contrôle des individus. Pour y arriver, il est prévu d'injecter à chaque personne survivante une puce électronique. Si le, ve le vecteur est la seringue, reste encore à trouver le moyen de contraindre, par pression morale ou par la force, chacun de nous à passer par cette vaccination. C'est là qu'intervient la pandémie, l'intérêt du virus et de l'attentat bactériologique. À la fin de l'été 2004, un fait divers était rapporté sur les radios et par la presse. Une chienne errante et enragée, évidemment non vaccinée et non identifiée, en provenance d'un pays musulman non indemne de rage, devait être recherchée dans le sud-ouest de la France. Pourquoi un tel battage médiatique Cette information devait finalement justifier le marquage des chiens, autrement dit rendre indispensable entre guillemets l'injection ou le port collier entre parenthèses d'une puce électronique autrement dit on service de cobaye pour cette nouvelle technologie les animaux avant les humains mais à mon avis la pilule qu'on cherche à nous faire insidieusement avaler cette fois-ci est bien plus dangereuse ce danger c'est l'identification mondiale des êtres vivants les animaux aujourd'hui les hommes de main. De tout temps, les esclaves et le bétail ont été marqués au fer rouge, par le tatouage ou encore par le port d'un signe distinctif comme un vêtement, une coupe de poils ou de cheveux, etc. de faire sceller au membres, de la scarification, circoncision, excision, etc. Aujourd'hui, on identifie grâce aux photons d'identité grâce aux empreintes digitales et plus récemment grâce au caryotype, entre parenthèses établissement de la carte chromosomique individuelle, l'ADN, quoi, mais aussi grâce aux cartes de crédit et autres cartes de fidélité, entre parenthèses fidèles comme peut l'être un chien justement, et grâce au téléphone portable repérable par les satellites espions. Ces divers moyens permettent ainsi de situer quelqu'un dans l'espace et de le reconnaître, d'établir une filature, de s'immiscer dans sa vie privée, ce qui est la base de l'espionnage dans les états policiers et les régimes totalitaires, et même de les, même de les éliminer. » Commentaire de Mézig. L'implantation d'une micropuce électronique à demeure sous la peau est un pas de plus dans l'aliénation. » Car identifier est exactement l'inverse de permettre l'émergence d'une identité considérée comme unique et riche de potentiel irremplaçable. Émergence qui est pour chacun d'entre nous le véritable but de la vie. « Identifier » vient d'un mot latin dont le sens premier est « identique ». Le contraire d'identifier est « différencier »,« discerner »,« distinguer ». L'identification fera de vous des citoyens anonymes, dans un monde uniformisé où absolument tout l'eau potable, les semences végétales et le bétail transgénique les médi médicaments de synthèse les médias et les loisirs maintenant on rajouterait avec la na nanotechnologie euh, l'intrusion carrément dans, dans l'organisme cellulaire sera aux mains des, de gigantesques structures multinationales, multinationales qui auront le monopole absolu de tous les besoins primaires de tout être vivant. Les personnes non identifiées seront des parias auxquelles sera refusé l'accès aux produits de première nécessité, à l'éducation, aux soins médicaux, à l'emploi, à l'emploi, et ce sera pour notre bien, par souci de sécurité. Un autre mot à la mode est exploité à outrance pour nous faire accepter le fascisme ordinaire qui avance dissimulé derrière son masque d'humanisme bienveillant. Je ne pointe du doigt personne, mais suivez mon regard. Le premier pas est fait. Seuls les chiens identifiés et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement. Et voilà, le tour est joué. À noter, la, banalisa la banalisation de l'identification « mesure arbitraire et contraire à l'éthique » Mais considérés comme allant de soi, car justifiés par les circonstances, dans un premier temps, ces mesures d'urgence sont locales et provisoires. Elles, elles déclenchent néanmoins des réactions d'anxiété et des attitudes de panique, autre mot-clé, c'est moi qui souligne, qui précipitent tous les propriétaires de carnivores domestiques chez les vétérinaires, afin que les compagnons, que leurs compagnons soient sur le champ vaccinés et identifiés, même s'ils ont déjà <rire> le tatouage réglementaire. Ultérieurement, ces mesures seront définitivement généralisées à tous les animaux domestiques et personne n'y trouvera à redire. Et puis ce sera notre tour. Et même si certains seraient enfin pour, enfin pour protester, il sera trop tard. Il n'est jamais trop tard. « Sylvie Simon, tu es pessimiste, paix à ton âme. » Entre guillemets, seuls les, les individus identifiés peuvent circuler librement demain. Tu es tiré toujours de son magazine « Votre santé » en série 2005. Qui aura-t-il dans le vaccin Pour terminer, nous, reprisons, nous reproduisons quelques extraits de l'ouvrage publié il y a quelques années. Naufrage d'un système et dont le contenu peut, peut s'avérer prophétique. Aujourd'hui, encore plus demain. croyez pas s'il est bien dit. Il est curieux de constater que l'administration de vaccins par voie orale est aujourd'hui définitivement abandonnée. Le journaliste d'investigation Serge Monast, un lanceur d'alerte québécois, D'avant la mode, des, enfin, entre guillemets, mode des lanceurs d'alerte, un, un des pères des lanceurs d'alerte, on va dire, relate une campagne de vaccination au, au protocole inhabituel. Inclina inclinaison particulière de la seringue, forte pression de quelques secondes exercée à l'endroit de l'injection, recommandation de retirer la seringue très rapidement. Ça fait arracher au protocole spécial et d'autant plus étrange dans l'administration d'un vaccin contre la méningite qu'il ressemble à tout point à la manière dont on injecte un implant électronique, servant à l'identification personnelle et fabriqué par Texas Instrument. La méthode est aussi semblable à celle utilisée par l'injection de cristaux liquides afin d'empêcher leur retour dans la seringue. Je te coupe deux secondes, il y a Franck Payenne qui nous dit salut à tous, donc on lui pas le salut et je te laisse continuer. Hugues, à toi. La ressemblance existant entre ce protocole, ce protocole et celui utilisé dans le cadre de l'injection d'un plan électronique devant servir à l'identification des sujets injectés, mais aussi à leur repérage par satellite, ainsi qu'au contrôle direct de l'individu pour des fins politiques est tout à fait troublante. Tiré de vaccination, médecine expérimentale et cristal liquide de Serge Monast, Magog, Québec, Canada. La campagne de vaccination contre la méningite de tous les scolarisés en décembre 2001 en Auvergne, c'est pas le Canada, n'aura pas été un test de grandeur nature sur n'aura-t-elle été un test grandeur nature sur 200 000 sujets pour tester le degré de résistance de la population entre parenthèses entre guillemets non parenthèses la, la variole, une arme géopolitique que euh, après le site web de, de on nous cache tout .com. alors petit euh, Dessin explicatif, Man manipuncture vaccinale et bifurcated needle. Needle to held perpendicular to the arm. Donc, c'est l'explication de comment vacciner avec injection de puce. Nous citons maintenant un document complémentaire de magas du magazine Votre Santé, intitulé Êtes-vous des cobayes ou des robots de Sylvie Simon Et si l'injection vaccinale n'était que le moyen technique d'implanter dans le corps des cristaux liquides comme qui, comme la puce, permettent le contrôle permanent de chaque individu, la pression vaccinale des autorités est devenue telle qu'elle est obligée de s'interroger sur les buts réels de la vaccination. Il y a quelques années, certains scientifiques avaient suggéré qu'on pourrait un jour mettre au point plusieurs vaccins combinés qu'on injecterait au nouveau-né. En même temps, on introduirait dans son corps une puce électronique qui permettrait un suivi très précis de sa santé. Lorsqu'ils ont fait cette proposition avec, les plus grands, avec le plus grand sérieux, on peut se demander si ces scientifiques étaient conscients que leur suggestion dépassait de très loin ce qu'avait imaginé Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes » ou « George Howell en 1984 ou encore d'autres écrivains de science-fiction Jules Verne, euh, vers la fin, a été lanceur d'alerte aussi. Euh, à ce propos, petite parenthèse, euh, sur Arte, un documentaire très intéressant sur Huxley et Orwell en parallèle. Fin de. Par, de bon, euh, les, les premiers implants étaient-ils petits étaient, Non, étaient petits, mais encore visibles tandis que les nouvelles versions à cristaux peuvent être directement injectées dans le sang et influencer le comportement d'un individu. Si l'on se réfère à Tim Villard, éditeur de magazine américain Future Society, la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain n'est pas très compliquée et pourrait être appliquée dans une large, une large variété d'activités humaines. Dans le Belleville News Democrat du 28 décembre 1997, Rod Affmeister signalait que des puces allaient être utilisées sur les soldats. En effet, pour les immuniser contre l'anthrax et avec les rappels nécessaires, il faut un suivi de plusieurs années. Guillemets, le Pentagone estime qu'il faudra près de six ans pour immuniser tous ceux qui portent l'uniforme. Plus loin. Ce programme n'aurait pas été possible, n'aurait pas été possible s'il y a quelques années. Il y a quelques années, mais la mise sur ordinateur du suivi médical et la puce qui peut le contenir, portée par le soldat, devait tout changer. Fin de ligne. Dans le même article, le journaliste signale que Paul Sullivan, directeur exécutif du National Gulf War Resource Center, accuse le Pentagone d'utiliser les troubles sans leur consentement pour tester des médicaments qui n'avaient pas l'approbation définitive de la FDA, Food and Drugs Administration, bien connue. Entre guillemets, le Pentagone a été sévèrement critiqué pour avoir commis la même faute en Bosnie. Fin guillemets. Oh, ben bah dis donc, s'il ont été critiqué, il n'y qu'à bien se tenir, ajoute-t-il. Ce test ne comporte pas l'injection de puces, mais se réfère à la même volonté de pouvoir, du, de pouvoir sur les citoyens otages d'un système corrompu. Plus loin, Carl W. Sanders est un ingénieur électronicien qui a passé plus de 30 années à mettre au, des, à mettre au point des puces électroniques pour IBM, General Electric. Honeywheel et Teledyne, mais aussi pour diverses organisations gouvernementales. L'un des projets sur lesquels il a travaillé s'appelait Phoenix et concernait les vétérans du Vietnam. Une puce électronique appelée Rambo permettait de faire monter leur taux d'adrénaline. Carl W. Sanders a déclaré au journal Nexus de juin-juillet 1995 commentaire de Mézik qu'on trouve plus dans les kiosques depuis, la, depuis le confinement, il a disparu des kiosques, que lors des discussions sur le contrôle électronique avec la CIA, auquel il a assisté, on parlait des citoyens comme d'un troupeau. Entre guillemets, la, lorsque la discussion parvint au stade de l'identification par puce, ils précisèrent leurs objectifs. Le nom et la photo, le numéro de sécurité sociale, l'empreinte digitale, la description physique, le contexte familial, le métier, les informations administratives, les impôts et le casier judiciaire. Fermeture des guillemets. À cette époque, il avait alors assisté à 17 réunions de ce genre. Guillemets. Récemment, ils ont abordé le « Health Care programme, un suivi du ventre maternel à la tombe. Des projets ont été soumis au congrès afin de permettre d'injecter une puce à votre enfant dès la naissance. Ferme le guillemet. Plus loin. Serge Monast a mené une enquête sur les cristaux liquides, les vaccins et la médecine, médecine militaire expérimentale avant d'être assassiné, encore un, En, en 1992 fut pratiquée au Québec une vaccination de masse contre la méningite. À la grande surprise des médecins, lesquels savaient qu'aucune aucun, qu épidémie n'était en vue, cette décision avait été prise par des fonctionnaires du gouvernement, à l'encontre de l'avis de la plupart des membres du corps médical. Le docteur Christiane Laberge déclara alors aux médias que sa fille de 5 ans courait autant de risques d'attraper la ménagie que de se faire heurter par un train. Le docteur Gilles Delage évoqua lui aussi officiellement les risques encourus par les nourrissons vaccinés à cause de la réduction appréciable de tolérance immunitaire chez les enfants. Des spécialistes du monde médical firent connaître leurs préoccupations à ce sujet dans un article paru dans le journal de la presse du mardi 4 février 1992, mais le gouvernement passa outre. Serge Monas fit alors ressortir que, dans certaines régions, le vaccin était différent de celui que recevaient, que recevaient les enfants d'autres régions de la même époque. Plus loin. Récemment, Carl Sanders a précisé que dans une de ses causeries qu'aujourd'hui, le microchip est réduit à la taille du quart d'un grain de riz. Même plus petit maintenant, sûrement. D'autre part, une personne rencontrée en Israël et ayant des amis personnels en Australie lui a rapporté les nouvelles suivantes. En Australie, toutes les banques et leur personnel ont accepté le microchip qui est implanté au laser. Un employé d'une banque ayant refusé de se le faire implanter a eu deux jours pour quitter son poste. Même pas trois, deux. Ça <rire> rigole pas, hein, les, les kangourous. Tous les militaires le reçoivent systématiquement. Karl Sander précise, guillemets, le second pays sera la Nouvelle-Zélande, ensuite l'Afrique du Sud. Pour Israël, en numéro 4, ce sont les grands maîtres de la franc-maçonnerie qui sont derrière toute cette organisation. Avec les Nations Unies, leurs plans sont prêts et ils ne plaisantent pas. Enfin, des guillemets. Il aurait dû mettre les guillemets à franc-maçonnerie, parce que franc-maçonnerie, c'est comme toutes les sectes, il y a des bons et des mauvais. Le 15 décembre 1999, la société américaine Applied Digital Solutions déclarait, à grand renfort de superlatif, avoir acquis les droits d'exploitation d'un brevet pour le « premier dispositif électronique implantable chez les êtres humains ». Ah la dernière, elle ne veut pas tourner. Ah bon 4,61. Merde, qu'est-ce qui se passe Sorry. Annexe 3. Itachi vient d'annoncer la mise au point de la plus petite puce RFID jamais produite. Un petit carré de 0,15 mm de côté et de 7,5 mm d'épaisseur. Maintenant, il devait être encore plus petit. La firme avait déjà produit une puce RFID de 0,4 mm de côté. Cette seconde version casse donc tous les records de taille en date, tout en préservant les mêmes fonctionnalités que la précédente. La technologie qui a permis cette réduction de taille est encore, est encore une fois le SOI, le Silicon On Insulator qui autorise une meilleure miniaturisation et un rapprochement des transistors tout en contrôlant la trajectoire des électrons grâce à une couche isolante. Depuis la première du genre chez Hitachi, en février 2003, la marque a donc pu diminuer par 4 la taille globale de la puce RFID et par 8 son épaisseur. Alors imaginez maintenant... L'avantage est de multiplier le nombre de puces produites sur, une, sur un même wafer, permettant ainsi d'augmenter la production tout en réduisant son coût fina, final. Cette puce RFID est aussi appelée « puce sans contact » car elle utilise une technologie de communication sans fil. Par micro-ondes sur une fréquence de 2,45 GHz, la puce transmet alors un signal unique, correspondant à une clé d'identification codée sur 128 bits, les données inscrites dans la puce sont en, le... sont en lecture seule, entre parenthèses, R.O.M. et ne peuvent pas être modifiées. Les applications sont toujours les mêmes pour ce genre de puce. Remplacement de code barre, carte d'identification unique, tout ce qui peut s'avérer utile dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité, Itachi travaille maintenant sur la réduction de la taille de l'antenne externe, communiquant avec la puce RFID, ainsi que sur l'augmentation de la distance de communication entre la puce et l'antenne. Cette puce sera présentée à la conférence IEEE, International Solid State Circuit de 2006 qui se tiendra du, euh, à San Francisco voilà pour la première partie de ce résumé que, combien de temps il nous reste Roger ah bah là il, il te reste si tu veux une bonne demi-heure hein? bon, tu, tu, tu peux entamer on va, on on va, va, la suite on va, Parce... pas vraiment la suite on va faire un raccro. en fin de compte c'est tu viens de terminer la lecture de Guerre biologique qui assassine les microbiologistes, volume 1. Mais c'est tiré de l'ouvrage de Michael C. Ripper, Paix à son âme. Voilà, donc tu reviens au document original. on peut dire, oui. Pour nous donner la suite. Voilà, enfin, les autres applications. Oui, les autres, les informations complémentaires. Donc je fais un break. Vas-y, on n'est pas aux pièces, oui, l'humanité unie et libre ne sera jamais, ne sera jamais esclavisée. Il a dû, euh, tout, tout, non. El pueblo unido jamás será esclavo. Demande d'assistance des espions et un lien avec promise. Sous-chapitre. Est Ce c'est un logiciel, c'est ça, c'est un logiciel de, de, de fichage et de, et de pistage euh, qui a été mis au point à la fois par la, la CIA et, et la NSA et qui permet en fin de compte de tracer, d'identifier euh, les individus. Voilà, donc on toujours s'est présenté pour des problèmes de sécurité, mais en fin de compte, c'est là pour... Euh, pour asseoir un pouvoir totalitaire absolu sur les individus. Voilà, donc je te repasse l'esquimo, les Julio. Security. Tidoli, tidoli. Bada, tida, tida, tida, tida. Hommage à Autis. Demande d'assistance. Des espions et un lien avec Promise. Sous-chapitre. On avait annoncé le 21 janvier que Jeffrey Copeland, le directeur du CDC, Center for Disease Control aurait démissionné pour le 31 mars. On avait également annoncé six jours plus tard que David Thatcher, le ministre de la Santé, démissionnait. Il n'y a actuellement pas de directeur du National Institute of Health. Le NIH était dirigé par un directeur suppléant. Ces récentes démissions laissaient simultanément vacants les postes médicaux les plus significatifs du gouvernement fédéral. Je vous rappelle qu'on est en 2003. Après trois mois de compte-rendu contradictoire, il est aujourd'hui officiel que l'anthrax, qui a tué plusieurs Américains depuis le 5 octobre, provient de souches militaires américaines. Depuis le 5 octobre, euh, liées à des recherches de la CIA, le FBI a déclaré que seules dix personnes avaient pu y avoir accès. Même s'il rapporte dans le même temps de surprenantes infractions à la sécurité de Fort Detrick dans le Maryland, des infractions telles que des expériences nocturnes non autorisées et des échantillons de laboratoires portés manquants, l'anthrax à usage militaire employé par les États-Unis a été développé par William C. Patrick III qui détient cinq brevets classifiés concernant le processus. Il est en même temps à Fort Derrick et à Dugway Proving Grounds, dans l'Utah. Patrick est aujourd'hui un consultant privé en guerre bactériologique, qui travaille, qui travaille avec l'armée et la CIA. Patrick a développé le processus par lequel on obtient un niveau de concentration de 1000 milliards, par lequel on obtient de sport par gramme. Aucun autre pays n'a été capable de tenir des, consac... des concentrations supérieures à 500 milliards de sport par gramme. Selon un compte rendu du 31 janvier de Barbara H. Rosenberg de l'American Scientist Federation, l'anthrax qui avait été envoyé dans l'Est des États-Unis l'automne dernier, avait un niveau de concentration de 1000 milliards de spores par gramme. Patrick a ces dernières années travaillé avec Canadian Alibekov, aujourd'hui connu sous le patronyme américanisé de Ken Alibek. Il avait fui son pays en 1992 pour les États-Unis. Alibek était, un, était avant cela le numéro 2 des programmes de guerre bactériologique de l'ex-Union soviétique. Son patron n'était guère autre que Vladimir Pachesnik. Ken Alibek est actuellement le PDG d'Adron Advances Biosystems, une filiale de la société Adron Include, basée à Alexandria en Virginie. Adron se définit elle-même comme une société spécialisée dans le développement de solutions techniques pour le compte de la communauté du renseignement. C'est en tant que responsable scientifique en chef de Hadron que Ben Alibeck a abondamment témoigné devant la commission, commission parlementaire des forces armées à propos des armes bactériologiques. D'abord le 20 octobre 1999 et une nouvelle fois le 23 mai 2000. Hadron a annoncé le 20 décembre que la société avait jusque-là reçu 12 millions de dollars de subventions pour la recherche médicale antibactériologique de la part de la Déva Defense Advanced Research Project Agency, ou la DARPA, de l'US Army Medical Research et Material Command et du NIH. Ah oui, bon, c'est en plus. Excusez le, la lecture euh, hasardeuse. Adron a déclaré qu'elle travaillait dans le domaine de l'immunité non spécifique. Hadron a été fondé dans les années 1980 par le docteur do Earl Bryan, qui en assurait la direction. Celui-ci était docteur en médecine et copain avec Roland Reagan, et également associé avec l'ancienne garde des Sceaux, Edwin Meese. Bryan avait été condamné dans les années 1980 pour une affaire de fraude. Hadron, autant que Bryan, avait selon certains documents du procès et de nombreux comptes rendus confirmé depuis le 11 septembre euh, était étroitement associé au vol d'une version améliorée du logiciel promise à la société InSlow qui en était propriétaire et ça tu l'as pas déjà il le... euh, y, y a des passages qui vont se recouper parce que c'est un travail de, de, de synthèse qui, qui a été fait et euh, en, fait. Attendant, en attendant si tant est que je le je reçois j'ai commandé le, oui. le tome 2 euh, il, y a des, il y a des informations qui n'y sont pas, c'est euh, complémentaire. C'est plus fouillé. Puis, de toute façon, c'est tellement complexe, et l'urgence planétaire, cette de biologique, de terreur biologique, mérite, euh, c'est le cas de le dire, une, une, une piqûre de rappel. <rire> Promis est un logiciel informatique d'une rare sophistication, capable d'intégrer une variété étendue, étendue de bases de données. Ce logiciel aurait soi-disant été couplé ces dernières années avec de l'intelligence artificielle Promise à... Pardon, Promise a longtemps été connu pour avoir été, pour avoir été modifié par certains organismes de renseignement. que Je ralentisse le rythme. Merde, oui, qui lui ont inséré une porte dérobée permettant de récupérer secrètement des données enregistrées. Plus loin. Étant donné cette capacité unique et les liens qui ont précédemment été établis entre Adron et Promise, il est possible que ce logiciel, en accédant aux bases de données utilisées par chacune des victimes, ait pu identifier les lignes de recherche qui menaçait de compromettre une opération clandestine, encore inconnue à ce jour et d'un genre autrement plus sinistre, mais depuis connu. Vous avez dit profit Les travaux de séquençage d'ADN de, de plusieurs des microbiologistes mentionnés plus haut visent la mise au point de médicaments contre un agent pathogène ou un autre qui emprunterait au profil génétique de ce dernier ces travaux visent aussi éventuellement à mettre au point des médicaments qui agiront en association avec les gènes d'une personne particulière. On pourrait par conséquent, théoriquement, mettre au point un médicament adapté à un individu spécifique. Si cela est effectivement le cas, il est alors évident que l'inverse est possible et qu'on pourrait ainsi développer un médicament efficace pour une qualité catégorie plus importante d'individus partageant un même gène. Mais on peut retourner l'ensemble du processus pour créer un, engin, un agent pathogène qui touchera cette catégorie plus importante d'individus partageant ce même gène. Le, la catégorie en question pourrait représenter une race donnée ou alors tous les gens ayant des yeux bruns, etc. Nous savons également qu'on peut utiliser les travaux de séquençage d'ADN pour créer des agents pathogènes qui viseraient des groupes spécifiques du point de vue génétique. C'est une, une, une, une unique société d'Incorp qui s'occupe du traitement des données pour de nombreux organismes gouvernementaux, dont le CDC, le département de l'agriculture, plusieurs branches du département de la justice, la Food and Drug Administration, le NIH. Euh, le, NIH. le 12 novembre, Dincorp a annoncé que sa filiale Dinport Vaccine s'était vue attribuer un contrat de 322 millions de dollars pour mettre au point, produire, tenter et stocker des vaccins autorisés par la FDA est destiné à être utilisé par le Département de la Défense. Il pourrait être terriblement facile pour Dincorp d'occulter les informations ayant trait à la composition, la sécurité, l'efficacité et la destination des médicaments et vaccins qui ont fait l'objet d'un contrat avec le gouvernement. Plus loin. Dincorp a également été directement associé à la mise au point et à l'utilisation du logiciel Promise et par son créateur. Bill Hamilton de la société InSlove, l'ancien directeur de Dincorp, aujourd'hui membre de son conseil d'administration et principal actionnaire de Capricorn Holdings, n'est autre que Herbert Pug Winokur. Winokur était jusqu'à récemment directeur du comité financier d'Enron. Il a déclaré n'avoir pas été au courant des fraudes financières du conseil d'administration d'Enron, bien qu'il fût chargé de les superviser. Deux mois plus tard exactement, Mike Davidson a fait suivre son article initial d'un compte rendu à propos des morts encore plus suspectes. Donc la suite de l'écatombe des microbiologiques. Sous chapitre « Les microbiologistes continuent de mourir ». En février déjà, la F2, FTW w avait rapporté les, déc les décès, on ne peut plus suspect, de pas moins de 14 microbiologistes. Depuis ce compte-rendu, trois microbiologistes de plus sont morts. On est toujours en 2003. Il était environ 20h45 en ce 27 février à Mountain View, en Californie, quand Tania Holzmeyer, a ouvert la porte de son domicile à laquelle on venait de sonner pour y trouver un livreur de chez Domino Pizza. Pendant qu'elle expliquait à ce dernier qu'elle n'avait commandé aucune pizza, un homme est sorti de l'ombre en tirant sur elle plusieurs coups de revolver à bout portant, la tuant sur le coup. Le tireur a ensuite dévalé la rue pour sauter dans une Ford Explorer et démarrer en trombe. Le travail de T. Olsmeier. Consistait principalement à utiliser des génomes pour mettre au point des médicaments destinés au HIV, SIDA et au cancer. À, envi à environ 22 heures, au, de la, au cours de la même nuit, le corps de Guyan Matthews Young a été retrouvé sur un sentier de yogging d'un parc de Foster City en Californie. Il avait reçu une balle dans la tête et gissait à côté d'un revolver semi-automatique de calibre 38. Cité à propos de Young dans le San Francisco Chronicle, le capitaine Craig Curtin de la police de Mountain View a déclaré Young a téléphoné à sa femme pour lui dire qu'il se trouvait sur la baie. Il lui a dit qu'il avait abattu son patron (entre parenthèses T.S. Allmeyer) à coup de revolver et, plus loin, a menacé de se suicider. Fin de guillemets. Même si le revolver trouvé à côté de Huang a immédiatement été identifié comme ayant été enregistré en son nom, la police de Mountain View n'avait pas un mois plus tard n'avait un mois plus tard toujours pas bonjour la syntaxe pas confirmé l'existence de la moindre preuve balistique quant au fait que l'arme de Huang ait été un, en rapport avec le meurtre de T. Holmes Holzmeier et Yuang, à l'instar des autres microbiologistes décédés, décédés que FTW a évoqués en février, étaient tous deux spécialistes de séquençage d'ADN. T. Holzmeyer avait été le supérieur de Yuang chez PPD, une société de biotechnologie de Menlo Park en Californie. T. Holzmeyer avait procédé au licenciement de Yuang en juin huit mois avant les meurtres. Elle avait elle-même démissionné de chez PPD au cours de ces derniers mois, probablement pour lancer sa propre société de biotechnologie. PPD ne fera pas d'autre commentaire que de déclarer que Tease Halsmeyer et Huang avaient tous deux effectivement travaillé chez eux. Cité dans le Sacramento Bee du 2 mars, Maurice, Maurice Fournier, son conseiller à la direction des thèses a indiqué que Yuang avait été licencié parce que PPD pensait qu'il travaillait également pour une autre société. Mais que Yuang avait insisté sur le fait que PPD était au courant de cet autre travail. Il n'y a selon plusieurs sources aucun doute sur le fait que ce n'était pas. T. Meyer qui avait décidé de licencier Yuang et qu'elle n'avait jamais désiré le faire. Mais que c'était sa hiérarchie qui le lui avait ordonné. Young n'avait cependant guère de soucis à se faire pour se retrouver à un emploi. Un récapitulatif concernant indiquait qu'il était un membre majeur de l'équipe de recherche du département de biologie moléculaire de l'Université de Washington et professeur à l'Université du Massachusetts, à Amherst. Il était également un des fondateurs de Southern China Human Genome Research Center. Dans un autre incident bizarre, la microbiologiste britannique David Wynne Williams avait trouvé la mort, qu trouvé la mort alors qu'il faisait son yogging pas loin de son domicile à Cambridge, en Angleterre. Wynne Williams était un spécialiste reconnu de la microbiologie de l'écosystème de l'Antarctique et de son utilisation en tant que modèle pour la vie sur d'autres planètes. Et comme les autres, Wynne Williams s'occupait de séquençage d'ADN. D'après le compte-rendu, paru le 27 mars dans le journal anglais The Telegraph, Wynne Williams avait été pris en sandwich entre deux voitures qui étaient apparemment entrées en collusion. Aucun des, des conducteurs n'avait été blessé. Mais l'impact avait néanmoins été suffisant pour tuer Wins Williams. FTW a ainsi continué à couvrir la question des guerres bactériologiques tout au long de 2002, alors que s'intensifiait la campagne psychologique qui visait les Américains. Bush signe une loi à 4 milliards millions de dollars sur le bioterrorisme, la santé des Américains ne s'en trouve pas beaucoup mieux protégée. Cette mesure bénéficiant bien plus aux entreprises, les, les tribunaux soutiennent la vaccination obligatoire. Là, là, les amis, la séparation des pouvoirs, mon cul. Donc, par Michael Davidson, collaborateur de U W. Le 17 juillet 2002, 16h30 PDT, heure du Pacifique, FTW, le 12 juin dernier, le président George W. Bush a ratifié la loi de 2002 sur la sécurité sanitaire publique et sur la réaction au bioterrorisme. La loi en question autorise le déblocage de 4,6 milliards de dollars pour la production et le stockage de vaccins, impose une inspection plus détaillée de l'alimentation qui pénètre dans notre pays et permet aux États de bénéficier d'une assistance pour améliorer la sécurité des réserves d'eau. L'immense part du lion des dépenses budgétaires qu'autorise cette nouvelle loi ira directement dans la poche des sociétés pharmaceutiques, entreprises du bâtiment et autres pourvoyeuses de laboratoires. Le cartel des parrains, quoi. Ordinateurs et équipements de communication. Seule une maigre pitance sera consacrée à l'emploi des êtres humains pour mener les travaux destinés à empêcher une attaque bactériologiste, terroriste ou à y réagir. Une telle loi est en réalité juste une autre façon pour George Bush de transférer l'argent des contribuables aux entreprises et n'a pas grand-chose à voir avec la protection des citoyens américains. Bush a déclaré au moment de la signature Guillemets. Les attaques à l'anthrax de l'automne dernier ont été une terrible tragédie pour un grand nombre de gens en Amérique. Et elles ont constitué un avertissement dont nous avions besoin et dont nous avons tenu compte. Ferme les guillemets. Nous apprenons avec plaisir que Bush pense que nous avions besoin des attaques à l'anthrax, Mais il semblerait pourtant qu'il ne pousse pas beaucoup le FBI à arrêter celui qui en est l'auteur. La nouvelle loi, qui a débuté son existence sur l'appellation de H.R. 3448, comprend quatre paragraphes. Le titre 1, « Préparation nationale au bioterrorisme et aux autres urgences de sanité publique », alloue 2,72 milliards de dollars aux efforts de préparation nationaux des États et locaux en ce qui concerne le bioterrorisme et les autres urgences de sanité publique l'argent est réparti comme suit est-ce que c'est utile de lire ça le, ce détail qui concerne la gestion, la cuisine interne des états unis le titre 2 am, guillemets amélioration des, de, con, du contrôle des agents bactériologiques dangereux et des toxines les guillemets institue un système d'enregistrement obligatoire et une base de données propre au CD C. Par, pour toutes les installations qui possèdent, utilisent et véhiculent le moindre agent bactériologique et, le moindre, et la moindre toxine figurant sur, la, sur une liste de 42 agents et toxines spécifiques. C'est là une disposition à laquelle l'American Society of Microbiology souscrit avec enthousiasme. Étant donné que la loi précédente de 1996 n'exigeait que l'enregistrement des installations, qui véhiculait de tels agents. Le titre 2 exige également un équipement permettant de soumettre les noms de toutes les personnes ayant accès à ces agents bactériologiques, aux gardes des Sceaux et au Département of Health and Human Services, pour repérer les délinquants, pour les bases de données de l'immigration, de la Sûreté Nationale et autres. Le, repé le repérage en question consistera à identifier les personnes faisant l'objet de restrictions au sens du paragraphe 175b de l'USA Patriot Act promulgué en octobre par les agents relevant du paragraphe 175b. On, on a les étrangers qui ne résident pas en permanence aux états unis et les ressortissants étrangers issus du pays qui financent le terrorisme. Le titre 3. Protection des vivres et des médicaments Alloue 100 millions de dollars à l'augmentation des inspections alimentaires, l'amélioration des systèmes de gestion des informations, le développement de méthodes d'inspection de repérage rapide et de techniques d'évaluation de menaces à la sécurité alimentaire. On y trouve également une myriade de procédures administratives rendues obligatoires concernant la conservation de documents, les notifications destinées à... Diverses entités gouvernementales, ainsi que les enregistrements auxquels devront procéder fabricants, importateurs et transporteurs. Le titre 4, protection et sécurité de l'eau potable, consacre 120 millions de dollars à aider les quartiers disposant d'un réseau de distribution d'eau destiné à plus de 3 3300 personnes à procéder à les eaux du paf crever à procéder à l'évaluation des points faibles et préparer des plans de réaction aux urgences. Le titre 4 destine également 15 millions de dollars à l'environnement Protection Agency, le, le PEA, pour examiner des méthodes permettant d'empêcher et de détecter et de réagir à l'introduction intentionnelle d'agents chimiques bactériologiques ou radiologiques contaminants dans les raisons de distribution d'eau des quartiers et pour étudier les moyens d'empêcher toute pénurie dans l'approvisionnement donc on n'aura même pas le temps de finir ce sous-chapitre. Sous Ti, un... les titres 3 et 4 allouent environ 250 millions de dollars à la résolution du, de problèmes qui ne sont jamais posés à savoir la falsification des réserves d'eau et de vivres notre pays a dû faire face à des infections dues au colibacille E, colis survenu au sein des chaînes d'approvisionnement alimentaire, mais à l'administration Bush n'a rien fait à ce propos. La syntaxe du traducteur est, est, est ouais, pas terrible. C'est sous le prétexte d'antiterrorisme que l'administration considère maintenant comme nécessaire de protéger notre eau et nos aliments. Il s'agit là tout simplement d'un moyen de donner de l'argent aux entreprises. Bon voilà. Donc euh, on va arrêter là puisque... Quand même, ça finit... Ça... Voilà. Donc... Euh, donc la suite euh, dans 15 jours. La suite dans Mer 15 jours. Merci de répercuter euh, ce site et, et ces informations de lanceur d'alerte par procuration. Eh bien, on te remercie Rulio. Et donc tu as bien noté la page et, et, et l'endroit pour qu'on reprenne ça donc dans 15 jours nos lectures radar. Et donc nous nous avons dimanche prochain des projections publiques dans lieu privé. Voilà. Donc, C'est ce dans le cadre du collectif Jeune Cinéma son Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris. Voilà, et ça s'intitule « Ne pas faire avec » sur une idée de Pierre Méraschkowski. Donc vous avez un numéro de téléphone, 06 70 33 26 77, qui vous permettra de connaître à la dernière minute le lieu où se tiendront euh, les projections. Ça c'est pour euh, dimanche prochain, donc euh, le 11 octobre. Et, et bien la semaine prochaine, vu que maintenant on alterne une semaine les lectures radar. Et une autre semaine, les émissions radar. Et eh bien, une émission radar euh, vitale ou radicale, bien sûr, point d'interrogation, ça concerne l'écologie. Et alors, oui, on verra entre Yuna Bomber et, et Alexandre Grotendi, qu'on verra les, les vraies différences entre ce qu'on nous présente comme de, comme de l'écologie. Voilà. Et, euh, Je pense que c'est une annonce intéressante euh, euh, euh, euh, voilà, donc le le, -vous, et donc le le 15 octobre, aussi, jeudi 15 octobre, euh, voilà, en partenariat avec l'Inserm, mm -hmm. des virus et des hommes, donc c'est une... À la médiathèque Goutte d'Or. À la médiathèque Goutte d'Or, donc c'est une conférence 19h45. qui 19h45. 19h45, donc ce sera euh, euh, peu de temps, nous on est 20h30, 21h30, donc vous pouvez aller là-bas et après vous nous retrouvez euh, en direct euh, Il est sur notre page de, de réserver ces places Pareil, conseiller, conseiller de réserver les places. En très libre, ça va être voilà. Donc, euh, Bibliothèque Goudor, Paris 18e, jeudi 15 octobre, 19h45, cite des le, virus et cite des cite hommes. Cite le tout-vivre Voilà. Euh, C'est Guy Gorotchov qui est médecin hématologue et immunologiste, chef du service d'immunologie à la Salle Pétrière, chercheur au centre de recherche d'immunologie et des maladies infectieuses, SIM, unité inferme, voilà. Donc chercheurs aussi SNRS, Sorbonne, voilà. Donc c'est dans la période que nous vivons actuellement, euh, il vaut mieux écouter euh, les gens compétents que, euh, je dirais, les autorités incompétentes euh, qui nous imposent depuis déjà euh, plusieurs mois euh, des, euh, des mesures qui parfois se contredisent elles-mêmes euh, totalement et qui n'ont pour un seul but, c'est de nous expliquer que... Aller bosser, ça pose aucun problème, parce que les transports en commun, comme dit le ministre des Transports, ne sont pas euh, une cause de contamination. Hein. C'est sûr que ce n'est pas Emmanuel Macron qui va attraper le Covid dans le métro, vu qu'effectivement, il est immunisé contre le métropolitain. Voilà, donc, donc on se retrouve dans 15 jours pour Vital ou Radical, Una Bomber, donc euh, on va parler euh, du, du, du manuscrit d'Una Bomber euh, dans le détail, et on va parler aussi euh, d'Alexandre Grotendi, et on va parler en règle générale des scientifiques et des techniciens qui ont rompu avec les sociétés militaro-industrielles, euh, parce qu'ils savent tout simplement que ce sont des impasses. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, à la semaine prochaine pour nos émissions Radar. Alors là, ce soir, si vous avez remarqué mmh. que le son... Et meilleur, et eh bien, notre mmh. ami Marc a investi dans un micro rod Et après, euh, il a fallu investir aussi dans de la connectique pour pouvoir euh, se connecter sur son portable. Donc, ben, je tiens à le remercier parce que, euh, à la fois, les oh, on tient, on tient à le remercier parce que les investissements euh, hardware, software, et euh, eh bien, c'est pour sa pomme. Et euh, il n'est pas richissime vu qu'il est cheminot. Les, ces fameux cheminots dont, dont le statut euh, n'est plus qu'un un, un malheureux souvenir. Chose qui est arrivée avant aux gaziers et aux gens d'EDF, mais attention, euh, rien n'est définitif. Il n'est pas impossible que, pourquoi pas, dans les semaines qui viennent, de manière non-violente, eh euh, le, le peuple commence à se réapproprier ce qui lui appartient. Voilà. Merci Marco Merci Marco, merci, merci Marco. Merci. <rire> Voilà, allez, je vous dis bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Euh, tu pourrais juste dire où on se tiendra l'émission pour tous ceux qui auraient alors, envie de nous rejoindre. Alors, regarde, place. regarde Marc, voilà ce qu'on va faire. Puis, voilà, parce qu'on te voit jamais, on t'entend ouais. pas. Ouais, C'est à moi la parole. Oui. oui. Donc oui. la semaine prochaine, pour tous ceux qui auraient envie de nous rejoindre euh, euh, sur place, on sera au Plaisir Indien et non pas au bistrot Le De Jazet, et ça c'est à cause de, de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on prive les, les bistrots d'avoir de la clientèle, donc de travailler et d'avoir des revenus. Surtout, donc surtout on sera dans un restaurant pour la, pour la bonne cause surtout que l'origine des bistrots parisiens c'est la révolution française et c'était des, des lieux d'échange et, et vous gagnerez au change et effectivement aujourd'hui ce qu'on veut eh c'est clairement exprimé à travers ces mesures de distanciation qui ne sont pas qualifiées de sanitaires mais de sociales et effectivement on veut créer des distances sociales on veut diviser le peuple alors euh, que ce soit de manière confessionnelle ou de manière partagée partisane pour pouvoir en fin de compte ben, ce qui est divisé euh, on peut régner dessus voilà et donc ces mesures actuellement de distanciation sociale il faut tous en parler il s'agit de, de mesures de distanciation sanitaire et non sociale et au contraire le rapprochement social est extrêmement important pour éviter de tomber dans l'impasse des radicalisations et c'est pour ça que ce sera d'ailleurs un la des dépression. thèmes vital ou radical et effectivement les, les, les dépressions actuelles que font beaucoup de gens, l'impuissance qu'ils qu ressentent en eux, elle est gérée par toutes ces crapules, ces criminels crapules des gouvernements, des gouvernements parce que ce n'est pas particulier à la France et donc il, il faut réellement que nous trouvions moyen justement de resserrer les boulons et, et d'arriver euh, oui, à faire en sorte que bah, ce que chantait Georges Brassens, les amoureux qui s'embrassent sur les bancs publics, et eh bien oui, je suis désolé, Covid ou pas Covid, il faut que les amoureux s'embrassent sur les bancs publics, sinon, bah, ça ne vaut plus, le, la vie n'a plus de goût. Voilà, et donc, euh, si le sel, ça l'a avec quoi le sel le raton Les petits joueurs, c'est pas gagner, c'est impérialiser. Et ça me fait penser, moi mille. je n'ai pas lu le, le, le, le roman de SF, Planète euh, Terre planète impériale de la lune non je pense que ça, ça me met j'ai la puce à l'oreille va falloir que je, je, je l'ai pas lu oui. voilà. je me rappelle plus de qui c'est et eh bien à la semaine prochaine à la semaine prochaine